Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un vlog aujourd'hui je participe au concours Vocal Tour où j'ai été sélectionnée pour la demi-finale on a environ deux heures de route, donc voilà je vous emmène, bisous voilà on est dedans on va chercher et on a aussi super faim parce qu'on n'a pas mangé encore et il est un peu 13h15 voilà. où est-ce que ça peut être ça doit bien être quelque part cool pas indiqué. Bon. On a trouvé. Il a. là caltour. j'ai même eu ma volonté de stress, pour hein. dire à quel point je le stresse, hein. J'arrête pas de l'utiliser. Bon voilà, je suis passée, je suis quand même assez contente de ma prestation, même s'il y a eu un peu des problèmes techniques. Mais on va attendre la fin des, des sélections, on va attendre les résultats et on verra bien